Moi je voudrais parcourir le monde, moi je voudrais voir le monde danser, les voix marcher sur scène comme si l'homme marche. Oh Vous êtes là Je ne vous avais pas vu Bonjour tout le monde, c'est Prince Dina, encore tout seul. On parlera de la vie de la chaîne après. Aussi je vous présenterai euh, un, nouveau, euh, un nouveau membre de la chaîne. Et aussi vous expliquer le départ de Princesse. Mais tout ça après, euh, vous avez vu sûrement ce petit titre. Nous allons parler donc de... Pixar qui a annoncé qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent faire des suites pour être sûr que la compagnie se porte bien. Euh, en sachant que je n'ai vu que le début de l'article, j'ai pas eu envie d'aller lire, euh, ça paraît assez évident. Donc désolé si depuis ça a été démenti ou pas, on va traiter de l'actualité maintenant. Donc en effet, euh, Pixar a annoncé, ou peut-être que c'est Disney hein, comme ils bossent ensemble, je ne sais pas, a annoncé que, euh, ils vont être obligés de faire des suites. Et moi, la première chose que je me suis dit, Yeah. <laughs> c'est, euh, ben, Saul a pas aussi bien marché que ça, enfin j'en ai eu que des retours moyens, bien sûr, on a toujours des fanboys qui il est excellent, il est incroyable et tout, mais si vous voulez mon avis euh, je l'aurais sûrement mis en fiche, euh, c'est la dernière vidéo qui est sortie, donc n'hésitez pas à aller voir, sans spoiler comme d'habitude, moi il m'a déçu je l'ai bien aimé, mais il m'a déçu euh, donc voilà pourquoi je, ça m'a à peine surpris quand c'est que, hélas, quand il essaie de faire des nouvelles choses, et ben, pourtant, avec Coco ça a fonctionné d'ailleurs, euh, d'après vous, tiens, quel... ça veut dire qu'ils vont qu'ils ont revenu sur leurs paroles et qu'ils vont faire une suite seulement euh, sur quel film en sachant qu'on a quand même eu 4 Toy Story déjà, mille et une pattes, franchement, comme la licence a pas enfin, la licence, le film a pas a un succès assez ancien. À part ramener les. Euh, les euh, bah ceux qui ont vu le film jeune, je vois pas qui voudrait euh, spécifiquement se jeter sur mille et une pattes. On a eu aussi du coup Monstre Academy, euh, Monstre et Compagnie et Monstre Academy. Là pareil, je vois pas un 3, en sachant que j'ai pas beaucoup aimé le deuxième. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on en a jamais parlé avec Princesse, mais pas exceptionnel, rigolo mais anecdotique on va dire. Euh, Nemo, un chef-d'œuvre, on n'en parlera pas milliers d'années, je l'ai adoré, j'ai été déçu par le monde de Dory, alors pour l'instant, les suites de Pixar, euh, je sais pas vous, hein. euh, dites-moi, n'hésitez hein, pas, les Indestructibles, alors le premier film, je l'ai beaucoup aimé comme beaucoup, et le deuxième, alors là, Déception, on, on l'a attendu super longtemps, il me semble, les Indestructibles, hein. euh, le 2, et alors là, mais j'ai trouvé qu'il était le méchant, euh, dès le moment où on l'a vu, parce que ça ressemble trop au... Et eh ben c'est des scénarios qu'on connaît, voilà, maintenant c'est plus des gros méchants euh, comme avant, ben, vous avez Maléfique, vous avez Ursula, non, maintenant c'est un méchant un peu caché ou... Oh, surprise Voilà, Zootopie, euh, les intentions équipe 2, enfin il y, en y en aurait plein que je peux pas citer, bien sûr, mais c'est la nouvelle mode, c'est pas parce que quelqu'un paraît gentil qu'il est gentil, c'est bien de l'avoir fait, mais je veux dire, maintenant il n'y a plus vraiment de surprise, quoi. Euh, après on a eu donc Cars donc Cars j'ai été surpris, je l'ai vu assez tard, je me suis dit, oh un truc de voiture ça va être pour les gosses et tout, et bah ben, quand je l'ai vu, et ben, je me suis fait surprendre, je me suis fait surprendre, je l'avais bien aimé, le dos, euh, pas mal, pour un point, c'est que j'ai trouvé qu'il était assez sombre, dans le principe, si vous regardez au début, il y a une scène de torture, puis de... de de meurtre en fait mais de meurtre for forcé c'est presque un viol quelque part ce qui se passe au début de Cars 2 et j'ai eu tout de suite un côté wow sans compter que dans Cars 2 au début il y a un océan qui était mani magnifiquement fait ça m'a marqué mais sinon après le reste c'est c'est un peu comme le Roi Lion 3 c'est des blagues sur blagues avec l'enjeu qui est toujours aussi important le truc final mais ça empêche qu'on est avec euh... Ah bah j'ai oublié son nom, Carl je crois, j'ai totalement oublié, excusez-moi, l'ami dépanneuse de Flash McQueen, et euh, ouais, bof, ça m'a il y a quelques trucs rigolos, mais c'est un film avec beaucoup de... c'est un film pour faire rire. Il y a des films qui le font bien, comme Cusco par exemple, qui fait rire avec... Euh, je... Alors je pense pas qu'un autre film rivalisera Cusco là-dessus, franchement, euh, ouais. Maintenant que j'y pense, Cusco doit être facilement... Alors je vous ai dit, hein, j'ai pas fait de classement, Princesse l'a fait, je l'ai pas fait. Cusco pourrait être facilement dans mon top 5. Hein. Euh, ensuite, donc le Cars 3, euh, n'en parlons pas, ils avaient fait, passé le truc, on a cru, je me souviens, on en parlait avec pixie PixieTube, ça fait un moment déjà, que le teaser, ils faisaient style, ils vont peut-être montrer euh, comment, ils, comment vivre en tant qu'handicapé et tout, ce que Disney et Pixar n'ont pas encore fait vraiment, il me semble pas, vous me corrigerez encore une fois, vous m'engueulerez, mais... Euh... C'est vrai, le jour où on verra une princesse ronde qui se bat pour, on me dirait, ce genre de truc qui est super classique dans la vie de tous les jours, le fait que tout le monde, mince, normal, musclé, un peu enrobé, on a tous les mêmes droits, on ne devrait pas. Voilà. Mais, je crois pas qu'on l'a déjà fait. On l'a fait par rapport bah justement à Rebelle, où c'est une princesse qui veut être belle pas voulu, mais ça s'est déjà vu euh, pour ceux qui connaissent euh, les contes de la Rose d'Or ou euh, avec la princesse Fantagaro la princesse Fantagaro c'est euh, vous connaissez c'est une très très vieille série euh, de, de films euh, ça s'est déjà vu une princesse qui veut pas vraiment être une princesse d'ailleurs est-ce que répond, c'est la princesse incarnée étant donné qu'elle se bat un peu enfin voilà, Il y a, enfin, les princesses d'aujourd'hui ne sont plus les princesses d'hier on en a déjà parlé, Tiana, tout ça enfin voilà on est loin de Cendrillon. Euh, donc ensuite on a donc Ratatouille qui est juste exceptionnel aussi. Euh, Je l'ai jamais vu comme un immense chef-d'œuvre personnellement, mais euh, parce que euh, bah, il traite euh, des émotions, des émotions. Il traite quelque chose qui m'ont moins touché. C'est plus n'importe qui peut faire n'importe quoi, enfin voilà, vous avez vu le film j'espère. Et euh, pour moi c'était quelque chose d'intéressant à traiter, bien sûr. Mais, euh, mais pas de, pas, euh, pour moi ça m'a pas touché, ça m'a pas, voilà, personnellement. Même si, voilà. Euh, ensuite nous avons Wally, alors Wally. <rire> Wally, pour le coup, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait une suite à Wally parce que, enfin quoi que non, je sais pas, j'aurais peur. Toujours pareil, les suites font peur pour l'instant, toutes les suites de... À part les Toy Story, le 2, je l'ai moins aimé, beaucoup de gens l'adorent. Le 3, c'est... Je le préfère, je le préfère beaucoup, peut-être même au 1, je vais pas comparer, mais... Le 3... Et le 4, Toy Story, ouais bof, il m'a il fait pleurer à certains moments, machin... Mais pour moi, c'était étiré encore plus. Je trouvais que la fin du 3 était parfaite. Le 4 est bien, mais... Voilà. Euh... Wally, donc oui. Comment parler de Wally La moitié du film, ça parle pas. Euh, des émotions à des robots. Euh, encore la blague de Pixar qui donne des émotions à tout. dont des émotions aux émotions parce qu'on va bientôt arriver à, à vice-versa. Mais, euh, mais euh, ouais, Wally, pourquoi pas Là-haut, alors là, quand Princesse m'a dit, ouais, il faut que je t'emmène le voir. J'ai été le voir au cinéma, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré au, au début. J'ai dit, mais c'est horrible ce film, Mike. Tu m'emmènes voir quoi Là, c'est quoi ça et puis, euh, génial, mais pour moi, euh, pour moi encore une fois, même s'il est très beau, il avait peut-être un rythme un peu lent, et puis trop de personnages mascottes, ou... mais euh, forcément, là-haut, c'est une grande leçon de vie quand même. Hein, je dis pas le contraire, je dis juste que le rythme, pour moi, était un peu lent. Ensuite Rebelle, et ben franchement j'ai adoré Rebelle, je m'attendais, enfin euh, j'avais déjà vu, comme je vous ai dit, j'avais déjà vu des princesses euh, guerrières, entre guillemets, et euh, mais bon ça fait du bien de le voir dans un film à l'époque, parce qu'il est sorti il y a un moment maintenant mine de rien, euh, allez, et ben de montrer euh, des princesses qui sont pas forcément féminines, et, euh, et voilà j'ai beaucoup aimé. Et, euh, vice versa pareil, alors la fin, euh, pff, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, euh, L'émotion que ça dégage à la fin, bon après il y a plein de petites incohérences, des machins, pourquoi pas un 2 Beaucoup de gens voyaient un 2 là-dedans. Moi j'ai peur que s'ils fassent un 2, à vice-versa, qu'ils inventent des nouvelles émotions, mais style à un étage au-dessus ou en dessous qu'on n'a pas vu parce qu'on a vu plein d'émotions chez les parents, chez les. chez un chat, je crois, chez un chien, chez un autre ado et tout. Et du coup je me dis que c'est.. Eh ben j'ai un peu peur, parce que je me dis j'ai peur qu'ils se qui se contredisent trop avec le film d'avant, genre l'émotion de la puberté et tout, alors qu'on a très bien vu que les cinq émotions, euh, c'était elle qui était amoureuse, les émotions étaient amoureuses de la personne d'en face, il n'y avait pas l'émotion amour, vous voyez ce que je veux dire, enfin voilà, j'ai peur que ça parte un peu loin euh, là-dedans. Ensuite on a eu le voyage d'Arlo, que j'ai aimé, que mon neveu adore, vraiment, je lui ai montré, je ne pensais pas qu'il allait aimer autant que ça, euh, que j'ai vraiment aimé, mais que... On s'est radé avec Princesse et on a dit il y a, on dirait le roi lion quoi c'est le roi lion en dinosaure au niveau du scénario mais voilà il est bien est pas, je sais pas je suis pas un grand fanat limite je préférerais dinosaure alors m'en voulez pas hein, mais <rire> limite je préférerais dinosaure euh, parce que il y a dinosaure même s'il est un peu moins bien fait le scénario est très basique on se croirait vraiment dans un petit pied parce que le scénario c'est très petit pied c'est vrai et euh, mais euh, je sais pas le début faut vraiment les boules quoi, quand vous voyez, que c'est pas du spoil hein, que toute une île est détruite et il n'y a que 5 survivants je crois euh, Alors qu'il y avait des milliers d'animaux de, de, dessus, enfin c'est monstrueux, voilà, c'est j'ai vraiment préféré euh, le dinosaure, si on devait choisir un Disney, Dinosaure Disney ou Pixar, on se comprend hein. Après on a eu en avant, et bah tiens Enfin, on a eu Coco. Donc, Coco, on en a fait un avis avec Princesse, il me semble. Euh, que je pense, bah, comme je l'ai déjà dit, dans, dans la vie aussi, vous pouvez aller voir, j'avais vraiment tout vu venir. Pratiquement tout venir. Et du coup, bah même si j'ai trouvé le film très très beau, euh, et ben bah, j'ai pas été surpris. Et moi, bon, un film qui me surprend pas un peu, et bah, me marque un peu moins. Mais très beau. Pareil, comment faire une suite à lui Ensuite, en avant, que je n'ai pas vu, et oui, avec Princesse, on devait le voir, et on l'a pas vu. Il est sorti durant le premier confinement. Il nous disait rien du tout, apparemment il est exceptionnel, j'ai pers vu personne faire de critiques spécialement dessus, pour éviter de me spoiler aussi. Hein. Et donc le dernier, Saul, donc Saul, donc j'ai déjà parlé, donc on va pas en parler. Donc voilà, ils ont dit, Pixar, désolé, cette intro aura été très longue, <rire> enfin cette intro, ce moment aura été très long. Euh... Mais d'après vous, où est-ce que vous aimeriez avoir une suite Qui peut être intéressante vous allez me dire vice-versa, on peut voir après l'évolution. Ouais, mais je sais pas. Moi, il n'y en a aucun. Et puis, euh, je sais plus qui a dit dans les commentaires, excuse-moi à toi, qui a, qui a dit dans un commentaire sur la page Facebook, euh, euh, vraiment, euh, il se porte mal. Alors, je suis d'accord que Soul, il a été mis gratuitement sur la plateforme de streaming. Je vois pas en quoi euh, ils sont perdants. Est-ce que les gens n'aillent pas beaucoup le voir Peut-être parce que les gens n'ont pas pris plus d'abonnements que ça, mais dans ce cas, c'est que le film ne donnait pas envie C'est pas de la faute aux gens qui l'ont regardé et qui l'ont apprécié. Donc voilà, c'est peut-être pas du tout à cause de Soul, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, d'après vous, c'est la vraie question. Euh, en commentaire, dites-moi où est-ce que vous aimeriez bien voir une suite dans ces Pixar, parce que c'est Pixar que ça concerne, et pourquoi pas un petit scénario Tiens, ça pourrait peut-être être sympa s'il y en a vraiment beaucoup. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, ça pourrait être sympa. Donc euh, voilà pour euh, parler de ce petit sujet Donc maintenant partez si la vie de la chaîne vous intéresse pas Parce que ça va pas être, euh, ça va pas être super intéressant pour, euh, pour vous Parce que euh, du coup on va revenir un peu sur tout Donc comme vous avez pu le remarquer Vous êtes très nombreux à me le demander sur Snapchat euh, Princesse n'est plus dans les vidéos Bah oui, le souci c'est qu'il y a eu des confinements On avait des vidéos de prévues entre les deux confinements Le deuxième confinement a été fait Ensuite le couvre-feu Princesse et moi ayant des horaires où on peut se voir que le soir à partir de 20h, 21h vous avez la réponse C'est pour ça qu'on a fait une vidéo rigolote avec l'aide de Jotis euh, qui avait pu venir un après-midi pour m'aider à animer donc, la poupée Princesse Princess Mag pour son avis sur Mulan. D'ailleurs mon avis sur Mulan je le ferai dans une autre vidéo, je vais pas en parler là, ça va être trop long, vous comprendrez. Donc voilà, euh, Princesse Mag ne, ne va pas être là pendant un petit moment, euh, hélas on sait pas combien de temps, ça peut durer très longtemps euh, franchement et on en est désolé mais ça il faudra attendre qu'il n'y euh, qu ait plus de couvre-feu, on n'y peut rien là-dessus, euh, là franchement, euh, voilà, on est vraiment désolé. Et puis sans compter que la prochaine vidéo qu'on voulait faire euh, va nous demander euh, un, un minimum, parce qu'on voulait faire, comme on vous l'avait dit, on voulait faire venir notre ami de Paris pour faire un, un cosplay pour le prochain Disney épisode, mais ça pourra pas se faire ou ça sera dans trop longtemps. Donc on va essayer, euh, on va essayer de faire un autre. Je vous le dis hein, ça va être un hors-série mais un Disney épisode quand même si on réussit à le faire Mais par contre encore une fois, je vais essayer d'économiser de mon côté Mais si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à aller dans uTip Parce qu'il nous faut, je vais vous le dire, je vais peut-être vous spoiler un tout petit peu Mais pour ce truc, pour ce Disney épisode, pour ce projet, il nous faut 3 costumes 3 costumes, donc vous déjà Ceux qui sont restés là vont apprendre dans ce Disney épisode, on sera trois, si on réussit à le faire Vraiment, on en a parlé avec Princesse il y a très longtemps euh, et on voudrait vraiment le faire. Le problème, c'est qu'il nous faudrait 3 costumes. Et heureusement, bon, on a réussi à les trouver sur Wish, euh, AliExpress, etc., à moins de 50 euros l'un. Donc, si on arrive à obtenir 150 euros, je suis pas en train de vous faire de la pub parce que, enfin, je suis pas en train de faire de la pub pour le truc. Mais si vous voulez nous aider, c'est toujours avec plaisir, parce que du coup, euh, là, euh, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Ceux qui me connaissent. Facilement deviner euh, de quoi il peut s'agir, vous pouvez dire en commentaire aussi si vous voulez, mais je ne donnerai pas la réponse pour garder la surprise jusqu'à la fin. Donc, les costumes seraient pas exceptionnels, mais ça serait obligatoire, franchement, pour un truc vraiment hilarant. Donc, euh, voilà. Sinon, vous étiez quelques-uns à m'avoir posé des questions, donc je vais en profiter euh, pour y répondre ici. Euh, quel est le prochain live action que j'attends énormément Donc, il y avait Cruella et Ariel, il y en a peut-être d'autres, mais euh, en film, ce serait vraiment le film d'Ariel que je suis pressé de voir parce que vraiment tout, tout le truc sous l'eau et tout je pense que ça peut rendre un truc magnifique et euh, sinon ce que j'attendrais vraiment ça serait la fameuse série qu'on entend parler depuis longtemps, série de films un peu à la Harry Potter de Taram et Chaudron Magique, en fait. C'est pas Taram et Chaudron Magique, j'ai déjà oublié le nom, je suis désolé. Mais euh, cet univers euh, serait génial, médiéval, fantastique, Seigneur des Anneaux, enfin pas Seigneur des Anneaux, mais voyez, l'univers un peu médiéval fantastique autour de Taram et Chaudron Magique, mais... Oh, euh, pff, direct, euh, je pense que j'adorerais, quoi. Euh, sinon, on m'avait aussi posé la question... Bon, ça, on va un peu dans les délires, ça fait un peu FAQ. Bon, j'ai pas eu grand-chose, hein, mais... On m'a demandé, dans Villain House, quel... quel méchant, c'est un jeu de société dont je vous parlerai plus tard j'espère vous parler un jour euh, Villain House donc du coup bah, c'est maléfique bien sûr quelle question maléfique ou Jafar mais c'est un jeu bien plus compliqué qu'il n'y paraît, hein. il faut y jouer quelques fois avant donc voilà, euh, je vais en profiter euh, pour vous présenter du coup euh, le nouveau membre de la chaîne que ceux qui sont sur Discord connaissent, d'ailleurs si vous voulez aller lui parler et tout il anime, euh, il n'est il pas que ce que je vais vous dire, il anime aussi beaucoup le Discord, il fait des jeux sympas, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je mettrai le lien en dessous. Euh, donc c'est Mimiki, euh, euh, il a postulé il n'y a pas très longtemps, et m'a proposé quelque chose que je ne m'attendais pas, que j'avais oublié, qui était une bonne idée quand même. Et du coup, j'ai accepté tout de suite. C'est du coup, Mimiki va s'occuper des sous-titres. Alors, ceux qui. J'ai deux personnes m'ont dit sur, sur Snap. Il s'occupe du coup de faire les sous-titres. Donc il a... là, il a fait 5-6 vidéos déjà. Et il fait anglais et français. Du coup c'est juste génial. Euh, c'est juste génial parce que j'ai.. Euh, ayant 2-3 euh, amis malentendants, et ben franchement je trouve que c'est juste super. Et euh, donc voilà, c'était pour vous le présenter. Euh, donc il n'y a pas vraiment de rapport avec le mimiki qui a dans les vidéos à Amy, hein, vraiment. Euh, on va dire qu'il fait partie un peu comme Jotis. Bon, Jotis est un peu plus mis en avant, c'est vrai. Mais euh, des successeurs de l'ombre, comme j'aime l'appeler, comme Violette, Chatty.. Euh... Green, par exemple, et, euh, et donc voilà. Voilà pour la petite nouvelle du nouveau, euh, du nouveau arrivé sur la chaîne et qui, euh, et qui vraiment euh, qui vraiment travaille vraiment beaucoup. Je pense qu'il n'y avait pas eu un rythme de travail parmi tous les membres de la chaîne des successeurs depuis très longtemps. Euh, ils m'envoient euh, des sous-titres tout le temps et puis des grosses vidéos, hein, les vidéos à Buck, etc. Donc, c'est, excusez-moi, comme on est un peu sorti du truc, je vais juste aller rapidement. Alors Oncle Buck me dit de vous dire, pour ma part je suis sur l'enregistrement concernant euh, un doublage, parce qu'il va aider Michio, donc notre amie euh, conteuse, chanteuse, euh, pour un projet chez elle, donc c'est pour ça qu'il est assez euh, occupé. Ensuite il va se concentrer sur une critique en crossover, alors il m'a marqué le nom, mais je vais peut-être pas le dire parce qu'il veut peut-être pas le dire. Ou sa vidéo remake Disney, que, qui date d'il y a plus d'un an, je crois, qui était en deux parties. Je vous l'avais dit, je te l'avais dit, Buck. Jamais sortir une vidéo en deux parties tant que les deux parties ne sont pas finies. Je me suis déjà fait avoir. Euh, il n'a pas encore décidé dans quel ordre il sortira ses deux grosses vidéos. Mais pour lui, c'est deux grosses vidéos. Euh, Green, de son côté avec Jotis, est en train de s'occuper de... de... De, de zoom en fait, il va se passer quelque chose, Green que certains connaissent grâce à Discord va bientôt être intégré vraiment à l'histoire et de façon euh, très très intelligente, je trouve qu'on a géré là dessus euh, c'est très difficile d'amener de nouveaux personnages maintenant qu'on est bien euh, avancé Zuriki me dit qu'il a pas le temps, euh, il est rentré dans la vie active, je vais pas raconter sa vie mais bon il a un travail qui demande beaucoup de temps donc je sais pas si vous enverrez Zuriki pendant un moment euh, donc je ne vais pas raconter tout ce que me dit Zuriki parce que c'est peut-être personnel. Euh, Zuriki a demandé de l'aide à quelques personnes et il a eu. Euh, il a pas vraiment eu de réponse, il me dit. Amy me dit qu'à cause de son travail, elle n'a elle a pas le temps, le temps de faire des vidéos pour l'instant. Elle a fait une grosse vidéo, donc celle du Grinch. Euh, là elle est dans les fanfictions. Et elle a quelques théories qui ont bien avancé. Euh, elle fait une vidéo. Elle, elle a fait une vidéo avec un autre membre de la chaîne mais qu'elle garde secret pour l'instant euh, Si la prochaine... donc voilà, pas hésiter à lui donner vos théories comme d'habitude et voilà voilà en gros c'est ça ce qui se passe et euh, Jotis est en train de travailler sur du 3D avec GusGus, gus, donc pour l'instant, euh, bah Gus GusGus, il faut attendre. Voilà. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo assez longue vous a plu. J'ai préféré pas faire une vidéo annonce à une vidéo où on va parler de Pixar. Mais voilà, en espérant que ça vous plaît toujours. N'oubliez pas, si vous voulez nous aider sur Utip, c'est gratuit si vous allez voir quelques pubs. Et si on pouvait atteindre, atteindre cette petite somme, on pourrait essayer de faire ce petit projet. Bon, ça sera peut-être pas tout de suite parce qu'on sait quoi là. Mais le temps de la préparer, de l'écrire, parce que comme je disais à... J'allais dire la troisième personne qui allait faire la vidéo avec moi et Mag, euh, comme je disais, bah on va dire Mag, comme je disais à Mag, euh, je vais attendre d'avoir. Euh, on va attendre d'avoir les costumes avant d'écrire la vidéo. Parce que euh, si on écrit la vidéo et qu'on n'a pas ces costumes, ça va, je sais pas, ça va, ça va donner un côté triste, et puis le fait qu'on soit trois, euh, il faut que ce soit justifié. Si c'est moi, princesse, on nous habite moi, princesse, la troisième personne n'aura pas besoin d'être là, euh, ça sera pas tip top. Donc voilà, et ben, gros bisous à tous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur, euh, sur Discord, là-bas on y est assez souvent, si vous ne voyez pas, envoyez-moi à moi ou à d'autres membres du groupe euh, des, euh, des messages et je vais essayer de faire un live bientôt. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un accessoire des successeurs qu'on va, euh, qu va bientôt remplacer, euh, vous verrez bien ce que c'est. Il y a un accessoire qu'on va bientôt remplacer et euh, on sait pas si on va le faire gagner ou si on fait, euh, je sais pas, c'est un peu cul de faire ça, excusez-moi le mot mais peut-être une forme de petite enchère pour le faire gagner. Bon, il n'y aura personne qui sera dessus mais c'est aussi par principe de, de peut-être aider la chaîne mais euh, un objet qu'on voit depuis très longtemps hein, dans les vidéos des successeurs mais peut-être qu'on le fera gagner quand même parce que quand même, pff. ouais je pense qu'on va le faire gagner, on verra bien, on verra, je verrai avec princesse. Allez, je vous laisse tranquille cette fois, gros bisous